Bonjour à tous Salut à vous Avec Brigitte aujourd'hui, on a décidé de ne pas vous faire un tour de cadre pour changer, mais vous faire un tour de pièces, mais plutôt des jetons. Un jeton noir, un jeton blanc. Oui. Brigitte, regarde comme ils sont beaux, les jetons ils sont à l'arrière. Regardez, ouais. je vous laisse les regarder. D'ailleurs, je vous les remets dans l'autre caméra. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parfait. Bien. Brigitte, Oui. Euh, je vais te demander de choisir entre le blanc et le noir. On va dire le blanc. Le blanc Oui. Tu es ici Oui. Regarde, je le laisse bien sur la table. Comme ça, on voit bien la caméra. D'accord Et avec le noir... Regarde. Restez bien avec moi. Scotchy, ne clignez pas les yeux. Instantanément. Chut. Le noir disparaît. pour laisser place. jeton blanc. Chut. Je te demande de vérifier maintenant. Ah, oui, mais regarde. Entre le moment que que j'ai parlé, oui, oui, oui. où tu as été regardé. Bah écoute. A... Ah. Transport, non, mais j'ai rien vu. Vraie... Un vrai tour de passe-passe, -pass, franchement. Tu peux examiner, bien sûr, les jetons, il n'y a ah, aucun bah... souci. aucun souci, mais c'est magique. C'est magique, hein ah, Oui, carrément. Parfait. J'ai rien vu. Tu veux, Vous voulez qu'on aille plus loin On oui, peut, bien voir, bien hein Bien sûr, on en fait toujours plus. Hein. C'est vrai Oui. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, tiens, regarde, ce que je te propose cette ce fois-ci, c'est d'éliminer un jeton, le blanc. D'accord Je le mets dans ma poche. <rire> voilà. Et avec le noir, regarde, je vais l'envoyer invisiblement dans la poche. Oui. Je crois qu'elle ne me croit pas en fait. Non. Mais regarde, ne clignez pas. Et le blanc oui. réapparaît immédiatement. Okay. J'ai bien dit dans ma poche. Et oui, dans ma poche, le noir est apparu dans ma poche comme ça, mais Oui, c'est vraiment en plus. <rire> Tiens, je vais te demander de tendre une main. Oui. Voilà. Tu fermes. Donc, tu as la blanche. Moi, je garde la noire. Tu fermes bien. D'accord. Voilà. Alors, mes chers amis, regardez bien. Regarde bien La dernière pièce. Cette fois-ci, je ne vais pas l'envoyer dans ma poche. Je vais l'envoyer dans ta main. Non. Avec celle que tu as. Et la tienne, tu vas l'envoyer dans ma poche. Ah ouais Regarde. Regardez. On pas, y a rien. Regardez. <rire> Et si je vais dans ma poche, qu'est-ce que j'ai D'après toi, j'ai quoi Mais Je ne sais plus. Le jeton blanc. Le jeton blanc que je mets bien en vue. Tu peux ouvrir Retourne. Peu le fouillesse. jeton noir. C'est incroyable. Et voilà <rire> Un magnifique tour de pièces ou de jetons, comme vous voulez. Ça t'a plu Mais carrément. Franchement, ça change hein, quand même. Ça hein. change, des cartes. Et franchement, que... c'est magnifique parce que, en plus, avec les couleurs, c'est interactif et ça plaît à tout le monde. C'est vrai. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'avec Bogito, on a terminé aujourd'hui. On se retrouve très prochainement car j'ai de, des nouveautés à vous présenter. Alors là, ça va vous plaire. Déjà, là, celui-là, je pense que... Bah, je vous invite quand même à commenter et me dire ce que vous pensez. D'accord Allez, ciao les amis, à bientôt Allez, Ciao, ciao.